Chers traders et investisseurs, lundi 22 juillet, bonjour Alors, vous voyez, je vous l'avais dit, vendredi Malgré une clôture largement décevante des marchés américains Et pas terrible des marchés asiatiques cette nuit Donc des marchés américains vendredi eh bien écoutez, les marchés européens, eux, sont en légère hausse ce matin Et ils ne se sont pas ouverts du tout déprimés donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer La conclusion est la suivante pour le moment. Il est surtout interdit de shorter ce marché. Alors, ça viendra peut-être, euh, et plus vite qu'on le pense, mais aujourd'hui, lundi 22 juillet avant midi, ne shortez pas ce marché. De plus, nous attendons encore énormément de résultats de sociétés tant européenne qu'américaine et deux échéances de banque centrale à court terme. Donc la vigilance demeure et nous le reconnaissons, même s'il est difficile de rentrer long sur ces marchés, je répète, il ne faut pas les shorter à l'heure à laquelle nous nous parlons. Voilà, c'est la conclusion importante du jour. Pour notre part, ce matin, nous avons réalisé un trade gagnant ayant généré une médaille d'argent et un trade stoppé à son prix d'entrée. Donc, Nous espérons que cet après-midi sera plus animé et plus prolifique en nombre de trades. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée, de très bons trades et à demain.